bonsoir à tous mille excuses je suis en retard <rire> je suis en retard on a rendez-vous à 18h et euh, j'ai eu un coup de fil juste avant et j'avais besoin de prendre un instant de silence aussi pour être vraiment dans une énergie de transmission auprès de vous Je souhaite la bienvenue bienvenue bienvenue <rire> bienvenue dans ce live qui se porte sur euh, vous rencontrer toujours des hommes indisponibles et pas prêt. Pourquoi? Donc, euh, l'idée de ce live, c'est déjà de mettre en lumière les différents blocages qui fait que, d'une manière ou d'une autre, vous attirez à vous, vous aimantez à vous, des hommes qui ne sont pas disponibles et qui ne sont pas prêts pour vivre la relation que vous désirez. Déborah, je te souhaite la bienvenue. <rire> Donc, hello, bienvenue Mariana. <rire> bienvenue. Donc. Vous rencontrez toujours des hommes indisponibles et pas prêts. la question c'est pourquoi qu'est ce qui fait que malgré que vous ayez là vous avez certainement un désir de vous dire moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un pourquoi y a-t-il un décalage entre ce que vous désirez vivre et le fait que d'une manière ou d'une autre quelle que soit la vigilance que vous allez avoir vous allez attirer à vous un homme qui in fine Soit n'est pas disponible parce qu'il est pris par son temps, soit elle n'est pas disponible parce qu'il y a la famille qui est là, soit elle n'est pas disponible parce qu'il est pris euh, dans une séparation qui n'est pas encore faite. Mais d'une manière ou d'une autre, euh, la relation dans une disponibilité à 100% engagée n'est pas là. La personne n'a pas la place pour vous. La question c'est pourquoi est-ce que vous particulièrement vous attirez ce type d'homme à vous C'est ça qui est intéressant. Donc, la première chose qui est intéressante, en fait, c'est déjà de se dire que euh, dans la mécanique, dans la mécanique quantique vibratoire, dans le mécanisme de la vie, fait que euh, est régi par la loi d'attraction et la loi de d'attraction qui est que et bon bonsoir Rémi que selon la vibration dans laquelle vous êtes, euh, l'univers va traiter cette vibration là. Et va faire en sorte d'attirer, c'est pour ça que j'ai mis les deux flèches, d'attirer à vous la personne qui vous correspond vraiment. Donc en fait, quand vous attirez une personne à vous, la personne correspond exactement à, la, à votre vibration intérieure. Donc la question qui se pose, c'est de quoi vous vibrez. Mais vous comprenez bien aussi, en conséquence, que vous n'attirez pas la, la personne que vous voulez ou que vous désirez. Vous attirez la personne que vous vibrez. Donc vous pouvez dire, moi j'ai envie de vivre une relation de couple et c'est peut-être ce que vous ressentez là, c'est ce que vous déposez. Mais si vous vibrez à l'intérieur de vous, que vous, vous avez peur de la relation, vous avez peur de souffrir, euh, forcément l'indisponibilité est là. Donc l'une des plus grandes raisons pour lesquelles vous attirez à vous des hommes indisponibles et qui ne sont pas prêts, c'est qu'en réalité, en réalité, vous vibrez à l'intérieur de vous, que en réalité vous n'êtes pas prête pour autant. Vous n'êtes pas disponible pour autant. Votre cœur n'est pas disponible pour vivre le grand amour. Votre cœur n'est pas prête à s'abandonner totalement à cet amour illimité que vous voulez vivre. C'est presque, je dirais que ce que vous souhaitez vivre, vous n'êtes pas prête à l'offrir en réalité vous-même, si vous vous posez vraiment. Mais il y a souvent un décalage parce qu'on a envie de défendre en disant mais non mais je suis prête mais il y a juste une chose il y a juste une chose la vie la vie est connectée non à votre demande et à, non à, vous, à votre demande et ce que vous désirez la vie elle matérialise votre vibration intérieure elle est connectée à votre vibration intérieure. Donc, ça nous amène vraiment à porter une attention particulière sur ce que l'on vibre. Et ce que l'on vibre, c'est quelque chose d'inconscient. Si on dit de quoi tu vibres, on pas savoir en fait. Donc, ça, ça demande d'avoir une lecture inconsciente. Ce que je vais faire durant ce live, c'est de vous amener déjà certains blocages, mais je vais surtout vous parler d'un blocage qui n'est qui est pas très visible, qui est insoupçonné, mais qui est là. Et qui peut-être vous concerne justement, et je souhaite profondément que ce live vous permette de mettre en lumière que ce blocage-là est certainement un blocage que vous aurez besoin de libérer et de traiter. Si vous avez ici et maintenant envie de rencontrer un homme disponible et prêt. Alors, euh, pour quelles raisons, pourquoi est-ce que vous rencontrez euh, des hommes indisponibles et des hommes pas prêts, d'une manière ou d'une autre, vous dire, ok, ça peut venir de. Euh... Ah, J'aimerais revenir un petit peu en, a, en arrière Quand je parle d'indisponibilité tout à l'heure C'est que je disais tout à l'heure Vous rencontrez quelqu'un d'indisponible Parce que vous vibrez d'une indisponibilité Mais quand on parle d'indisponibilité Comme j'ai dit tout à l'heure Votre cœur n'est pas disponible pour aimer Donc ça veut dire que quelque part Vous avez créé en vous inconsciemment Une forme de protection Qui fait que vous vous protégez de vivre le grand amour vous vous protégez de, de peut-être d'une éventuelle souffrance vous vous protégez d'une éventuelle séparation d'un éventuel effondrement donc en fait vous avez envie de vivre la relation mais vous avez créé inconsciemment de par cette de, de, de par cette indisponibilité qui vibre en vous une mécanique de protection qui fait que regardez vous allez mettre la barrière de façon à ce que vous vous soyez en protection mais vous allez aussi avoir l'autre dans la même distance que vous, c'est-à-dire que l'autre ne va pas contacter, à supposer que ceci, c'est l'amour, la personne ne va pas contacter l'amour au même niveau que vous. Donc, plus vous vous rapprochez de l'envie de vivre l'amour et vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, et plus vous allez rencontrer quelqu'un qui est prêt à ça. Donc, la distance que vous mettez à, à, à toucher à ce sentiment d'amour, c'est la distance que vous allez rencontrer que l'autre va poser aussi en conséquence. Donc ce dont vous vibrez, c'est ce que vous allez vivre. C'est la personne que vous allez attirer à vous, indéniablement. Donc la question c'est comment faire du coup pour, pour raccourcir cet écart et pour véritablement euh, ouvrir votre cœur pour augmenter les chances d'attirer un homme qui est disponible et qui est prêt. Ben, ça vous demande déjà d'explorer au niveau de vos blessures passées. Euh, blessures passées, ça pourrait être euh, quels sont, quel est le modèle parental que vous avez, est-ce que le modèle, modèle parental vous a donné envie d'être en relation ou pas, donc euh, ça c'est une chose, il y a aussi euh, vous pouvez aller explorer vos blessures il y a la, la, la blessure de rejet, moi je parle beaucoup de la blessure de rejet parce que pour moi c'est la blessure qui, concerne, qui nous concerne tous et qui est la blessure la plus dominante on va dire euh, et dans la blessure de rejet il y a vraiment ce, ce sentiment de de sous-estime de soi dans lequel on se sent pas légitime d'être aimé, légitime de recevoir, tout simplement parce qu'on est soi, en fait. D'accord euh, Il y a aussi un espace qui, souvent, je vois dans les coachings one-to-one, one, euh, c'est aussi, et ça, c'est important, c'est important de faire le ménage, <rire> vraiment, parce que parfois, il y a des expériences passées qui ne sont pas résolues. Vous pourriez dire oui, mais ça y est, moi, je suis séparée, on est loin, c'est terminé, il fait sa vie, moi, je fais ma vie. Certes, la question qui se pose, c'est est-ce que qu'aujourd'hui votre cœur est en, en mécanique de protection parce que vous avez perdu la confiance au sein d'une relation, vous avez perdu, euh, comment, vous avez perdu le sentiment de sécurité au sein d'une relation au point qu'aujourd'hui aujourd'hui vous, vous dites, bon, l'affaire est réglée, mais en fait votre cœur, lui, n'a pas été réhabilité. Vous êtes en réaction. Euh, vous n'êtes pas dans un espace de confiance quand il s'agit d'aimer, d'aimer vraiment, d'aimer profondément, d'aimer délibérément, sans limite. Donc, effectivement, s'il y a des limites, c'est que vous êtes en mécanique de protection aussi. Euh, donc explorer les expériences passées pour vraiment aplanir les histoires passées pour que vous puissiez à chaque fois, vous pouvez les recruter pour vraiment tirer l'essence de chaque expérience, de ce que vous avez gagné de chaque expérience. Et si vous ressentez qu'il y a un sentiment d'injustice ou quelque chose qui n'a pas été juste pour vous dans une relation, euh, ça mérite d'y revenir. Parce que euh, moi j'appelle ça des morceaux d'âme. On laisse des morceaux d'âme quelque part dans, dans, dans ces histoires passées qui fait que tout de nous n'est pas là. On a des morceaux d'âme qui restent là-bas, donc on a des souvenirs qui restent dans le passé, qui fait que quand on va vivre une relation ici et maintenant, notre référentiel va être ce qui s'est passé, et non la relation qui a besoin de se vivre ici et maintenant. Donc c'est un peu dommage si vous passez à côté d'une personne qui en vaille la peine, vous voyez. Donc c'est important de pouvoir euh, explorer aussi à ce niveau-là. Donc vous avez compris qu'en fait ce qui est important ici, c'est d'aller vérifier vraiment. De quelle manière est-ce que vous pouvez garder le cœur le plus ouvert possible en étant dans un état de confiance et de sécurité dans une relation avec l'autre, avec l'homme pour que vous puissiez vous sentir assez en confiance dans une relation assez ouverte pour rencontrer quelqu'un en conséquence qui soit aussi ouvert, ouvert le cœur ouvert vers vous donc, un homme qui est prêt à vous aimer, prêt à laisser de la place pour vous, prêt à vous désirer vraiment et que cela se fasse naturellement. Donc, en fait, c'est vraiment un jeu par effet miroir qui se joue. Euh, il y a aussi euh, un, point, un point qui fait que, d'une manière ou d'une autre, vous allez vibrer de cette indisponibilité à l'intérieur de vous et qui fait que vous allez attirer à vous des hommes indisponibles et pas prêts, c'est que, vous allez avoir des priorités il se pourrait que peut-être vous êtes dans une phase où votre priorité c'est d'assurer votre rôle de mère peut-être parce que votre relation avec votre mère n'a pas été une relation exemplaire pour vous et que vous en avez souffert de cette relation et que vous vous êtes vraiment senti investir d'être la meilleure maman possible et que ce, cette mission elle est Tellement forte à l'intérieur de vous que c'est la priorité pour vous et c'est non négociable. Et dans cette ordre de priorité, du coup, la relation avec l'homme passe après. C'est un dossier qui passe après. Donc, votre cœur n'est pas totalement disponible euh, pour, pour vivre cette relation en réalité. Et puis, il y a aussi dans l'ordre des priorités, parfois on a des, des projets de déménagement, on a des désirs de déménagement, donc on n'a pas le désir de rester là. Donc en réalité, on se protège déjà d'être enraciné ou emprisonné dans un projet alors qu'il y a autre chose qui nous anime. Donc allez vérifier aussi euh, si vous êtes dans cet espace-là, qui fait que euh, c'est logique en fait. Euh, à un moment donné, en fait quand on a conscience des blocages et qu'on les conscientise, c'est important de pouvoir déposer de ⁇ Ah, c'est pas juste, vraiment, euh, je rencontre quelqu'un qui est indisponible, qui n'est pas prêt, c'est pas juste. ⁇ Non, quand on a conscience de notre propre indisponibilité et qu'on on la valide, parce qu'on on a le droit de ne pas être disponible aussi, ici, ici et maintenant, dans, dans le moment où vous êtes, vous avez le droit de ça, ça permet juste aussi d'être euh, bien réajusté dans la disponibilité que peut, le, la personne en face de vous peut offrir. Donc ça permet de vivre ce qui est possible sans être dans des attentes outre mesure que vous même vous n'êtes pas prêt à offrir vous voyez donc ça c'est vraiment important euh, au niveau aussi des euh, je vous ai dit des, des projets prioritaires que vous pouvez avoir parfois on est aussi dans des périodes où on est en introspection on a besoin de se retrouver on a besoin de se privilégier on a besoin d'avoir un espace pour soi pour retrouver la paix dans son cœur, pour régler des choses avant pour être prêt à vivre vraiment le grand amour et quand vous êtes dans cette phase là parfois on est impatient bien sûr parce que <rire> on est impatient de, de de parce que parfois ce cheminement d'introspection peut être long euh, pas autant comment dire parfois on, on prévoit pas que ça va ça être aussi long que ça donc euh, du coup ça peut être ça aussi euh... et puis il y a un troisième point qui pour moi et c'est vraiment là que je c'est vraiment sur ce point là que je voulais vous parler ce soir c'est que majoritairement les femmes qui sont des carriéristes je, je ne mets je, je fais pas de caricature attention je ne fais pas de caricature peut-être que ce que je vous dis vous concerne peut-être que je, ce que je vous dis là ne vous concerne pas si ça fait pas écho ça fait pas écho d'accord je suis pas en train de poser quelque chose qui est vrai pour tout le monde mais la majorité, en tout cas pour certaines personnes, je vais rectifier, euh, la volonté d'un réel projet professionnel, l'envie d'être carriériste, l'envie d'une réussite professionnelle qui va devenir quelque chose de très très important pour vous et qui va être un désir non négociable, un désir de richesse, un désir de prospérité, ce projet-là peut aussi entraver complètement euh, le fait de rencontrer un homme disponible et prêt pourquoi parce que voilà vous avez mis votre vie professionnelle votre réussite professionnelle en prioritaire ce qui veut dire que quelque part dans votre tête je sais pas si c'est le cas pour vous Ah coucou fanny je sais pas si c'est le cas pour vous. vous vous êtes dit vous avez déposé ça en vous que tant que vous n'avez pas réussi votre réussite professionnelle ben vous, vous ne lâcherez pas l'affaire parce que certainement que euh, bon, la réussite accéder à la richesse et la prospérité est important pour vous et que c'est non, négo ce non négociable c'est non négociable et coucou Françoise et c'est non négociable donc pour vous vous ne pouvez pas et à un moment donné vraiment on ressent non c'est pas possible en fait j'ai besoin d'abord de euh, faire fonctionner mon cabinet j'ai envie que mon business fonctionne et à ce moment là j'aurai de la place c'est comme si vous avez besoin de consacrer toute votre énergie tout votre temps toute votre attention dans votre projet d'abord mais quand vous faites ça mes amis quand vous faites ça Soyez juste en conscience que c'est normal, vous avez créé une indisponibilité. Donc, c'est normal que naturellement, vous allez attirer à vous un homme qui ne sera pas disponible, qui ne sera pas prêt à vivre la relation avec vous parce que ça vous permet en conséquence, vous attirez cette personne parce que ça vous permet en conséquence de vous consacrer à ce qui est prioritaire pour vous. Donc, en fait, le plan est parfait. Le plan est parfait, cette personne contre correspond véritablement à, aux priorités, à la manière dont vous disposez les priorités pour vous. Donc, si à un moment donné, vous vous dites, bon, là j'en ai marre, là j'en ai marre, et j'ai vraiment envie de m'épanouir professionnellement, réussir professionnellement, accéder à la richesse, et en même temps, et en même temps. J'aimerais vivre le grand amour avec le grand grand A, de rencontrer un homme qui est, qui est disponible et prêt pour cette relation d'amour. C'est totalement possible. C'est complètement possible. D'ailleurs, euh, c'est complètement possible. En même temps, ça va vous demander de faire une rectification. Et la rectification vibratoire, la, le réajustement vibratoire à faire, n'est pas une question de choix. C'est ça que je voudrais vous dire. Vous n'avez pas à choisir entre ou votre travail ou votre vie euh, amoureuse. Parce que c'est comme si, si vous privilégiez votre vie amoureuse, quelque part en vous, vous dites, je délaisse ma relation. Ou si, ou si je privilégie ma relation, euh, enfin ma vie professionnelle, je délaisse, je suis obligée de faire un choix et de sacrifier quelque chose. Donc ça, c'est vraiment... Un, vous pas, ce n'est pas une obligation de sacrifier pour privilégier quelque chose. La question qui est la plus intéressante, et je pense que ça, c'est vraiment le cœur du live que je vais vous apporter aujourd'hui. Bienvenue à tous. C'est que... Est-ce que... Posez-vous cette question. Est-ce que ce sont vos ambitions... Posez-vous cette question. Est-ce que ce sont vos ambitions qui vous empêchent, en réalité, de vivre en même temps une vie amoureuse en fait, ce n'est pas vos ambitions qui vous empêchent de vivre votre vie amoureuse. Votre ambition, si elle est aussi forte, c'est qu'il y a quelque chose qui vous anime. C'est qu'il y a quelque chose que vous aimez. C'est qu'il y a quelque chose qui, vous, euh, qui, fait, qui vibre bon en vous, qui fait que vous dites « Moi, c'est ça que je veux et je ne lâcherai pas, en fait. » C'est bon, ça Pourquoi est-ce que vous dites que ce qui est bon pour vous devient un problème pour vivre autre chose qui est bon pour vous Vous comprenez Donc, en fait, ce n'est pas vos ambitions et la grandeur de vos ambitions et l'intensité de vos, votre volonté de vivre une réussite professionnelle et aussi de vivre, euh, d'accéder à la richesse et la prospérité qui pose problème. Ce n'est pas ça du tout. C'est une croyance. Vous vous êtes fait croire que ça pose problème. Mais la réalité, si ce n'est pas vos ambitions qui vous empêchent de faire la rencontre d'un homme disponible, c'est quoi le problème Il est où le blocage en fait, le blocage, il vient du fait que votre vie professionnelle, votre réussite professionnelle, cet accès à la richesse, à la prospérité, elle est bâtie, vous êtes bâtie dans un sentiment d'insécurité. Et c'est le sentiment d'insécurité qui ne vous permet pas de lâcher votre travail pour avoir de l'espace pour vivre votre relation amoureuse. Je répète, ce n'est pas vos ambitions la grandeur de vos ambitions l'intensité de vouloir accéder à la richesse et à la prospérité qui entrave le fait que vous allez rencontrer quelqu'un si vous le croyez si vous pensez que vous avez un choix à faire c'est que vous êtes dans une croyance que je vous invite à euh, déprogrammer ce, ce qui fait qu'il vous est difficile de vouloir votre réussite professionnelle et en même temps vivre le grand amour cette conciliation de deux choses intenses deux intensités en même temps qui fait du bien, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à concilier ces deux là c'est dû au fait que votre ascension professionnelle et votre désir d'une réussite professionnelle est bâti sur un sentiment d'insécurité et c'est ce sentiment d'insécurité là qui va qui va vous euh, euh, comment dire Qui va vous bloquer justement parce que ce sentiment d'insécurité va générer en vous un sentiment de survie. Vous êtes dans une mécanique de survie. Vous êtes complètement euh, stuck, comment dit en anglais, bloqué, bloqué au cœur même de votre vie professionnelle parce que vous ne pouvez pas quitter ça parce que ce qui l'anime, l'énergie racine qui anime qui anime votre, votre réussite professionnelle, elle vient d'un sentiment d'insécurité. Parce que vous avez peur du manque. Parce que vous avez peur à l'instant où vous vous dites « Ok, je vais arrêter de travailler parce que je vais partir en vacances avec mon chéri. Parce que là, je vais passer un moment à, à vivre ma relation. » Il y a quelque chose qui va trembler. Vous allez être en panique. Vous allez être en panique parce que vous êtes dans un paradigme. Vous vous êtes construit. Dans euh, vous êtes construit dans votre mindset et dans votre vibration dans dans une mécanique où vous, seul vous avez besoin d'être à votre poste pour assurer votre réussite professionnelle pour assurer votre pro la prospérité de votre entreprise. Donc imaginez que si vous avez autre chose qui vous distrait parce que ça peut être <rire> un homme ça peut être les vacances aussi ça peut être aussi des moments émotionnels qui vous extirpent de, de votre de, qui va créer de l'indisponibilité dans votre vie professionnelle ben c'est ça qui fait que c'est compliqué et c'est ça qu'il faut régler vraiment c'est que ce sentiment d'insécurité il ne vous permet pas de vous êtes prisonnier de vos ambitions vous êtes prisonnier de vos, vos ambitions. Parce que la manière dont vous avez construit votre ambition, elle est basée sur une énergie racine de l'insécurité. Donc vous êtes en permanence dans une mécanique de survie, dans une mécanique d'urgence, où vous êtes menacé parce que vous ressentez en vous que si vous n'êtes pas à votre poste, vous ne générez pas d'argent. C'est comme si, si vous dites, si je suis distrait par autre chose, je vais, bon, je, je vais perdre mon chiffre d'affaires. Alors que ça, c'est une croyance. C'est parce que vous êtes dans cette mécanique-là. Mais vous pouvez créer une autre mécanique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qui veut dire que euh, vous êtes dans une mécanique justement qui, a, qui vous demande toute votre attention et toute votre énergie pour pouvoir accéder à cette réussite. C'est ça le problème. À cause du sentiment, à cause de cet état d'insécurité. Et donc, qui, vous êtes dans une mécanique qui est inscrite dans une boucle. J'appelle ça une boucle. Vous êtes dans une boucle dans laquelle il est inscrit que... Euh, vous êtes dans une, une mécanique de proportionnalité dans lequel vous échangez votre temps et votre énergie contre de l'argent votre présence équivaut à l'argent à l'argent et si vous n'êtes pas là il a rien qui se passe et ça ça va véritablement poser problème parce que vous êtes dans une conscience limitée une conscience limitée de euh, de votre pouvoir d'attraction de votre pouvoir de création la question c'est dire ok, bon là on a compris, d'accord <rire> la question c'est comment faire comment faire parce que on peut se perdre très vite en fait, parce que dès lors qu'on a envie de créer de la place pour une relation amoureuse et tout, puis on se dit on va, je, on va faire on va faire thérapie pour aller voir les blocages mon problème lié à l'argent ma, comment dire ma peur de perdre de l'argent vous pouvez aller travailler vos croyances, c'est ok mais si vous êtes quel que que vous allez à travailler là dans, dans vos blessures si vous êtes dans un décor d'insécurité, vous êtes dans un décor d'insécurité c'est pour ça que c'est pour ça qu'il vous est difficile de concilier Donc la solution c'est quoi? La solution c'est justement de sortir de cet espace d'insécurité pour créer et reprogrammer en vous une nouvelle vibration de sécurité pour que quand vous soyez dans ce décor de sécurité, vous puissiez créer une nouvelle boucle, parce que dans cette mécanique de sécurité, bien sûr... Euh... Ah, comment expliquer ça <rire> Dans une mécanique de sécurité, vous n'avez pas besoin de courir après l'argent, mais vous allez dire, mais attends concrètement, comment ça se passe en fait? Le l'état d'insécurité amène euh, vraiment ce sentiment que euh, que si vous ne donnez pas vous n'allez pas recevoir effectivement dans une entreprise il faut être actif il faut voilà c'est important il faut être actif mais il s'agit ici de renverser l'équation justement pour arrêter d'être dans cet échange de temps contre argent euh, échanger votre temps contre de l'argent mais pour inverser ça vous avez besoin d'activer en vous aussi en même temps votre pouvoir créateur. Vous avez besoin à un moment donné d'être dans cette conscience de votre pouvoir de création qui est vraiment cette conscience illimitée dans laquelle vous êtes et dans lequel vous pouvez inverser l'équation, c'est-à-dire vous allez continuer à donner, produire vos œuvres, mais vous allez recevoir en abondance. Mais c'est uniquement quand vous allez pouvoir faire cette mécanique-là et que vous allez réaliser dans cet espace de dans cet espace-là, que vous allez être en sécurité. Vous êtes complètement en sécurité, que vous avez accès à la prospérité de manière fluide et vous allez ressentir que vous allez pouvoir accéder à ça de manière pérenne, dans le temps. Et... Um, vous allez me dire, mais comment ressentir que... Parce que ça a l'air un peu perché, là, ce que je dis. <rire> C'est dire, oui... Euh... J'essaie de trouver les mots pour que ça soit au plus juste pour vous c'est d'une part il faut casser cette équation donc j'espère que ça c'est clair pour vous donc euh, n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'accord donc il faut casser cette équation de euh, aujourd'hui je donne mais je reçois en abondance mais comment faire pour que cette mécanique fonctionne ça vous demande voilà ça vous demande d'avoir une conception de vous bien plus grande que ce que vous êtes là c'est dire que là vous êtes dans une conception limitée de vous qui fait que vous vous dites ah si je donne 10 je reçois 10 même on va dire que vous êtes dans une mécanique vous donnez 50 et vous recevez 10 d'accord là se dire ok comment on peut faire ça ça vous demande de vous reconnecter à une dimension beaucoup plus grande que ce que vous êtes. Parce que la raison pour laquelle vous êtes dans cette dimension limitée, c'est que vous n'avez pas totalement activé votre pouvoir créateur. Donc vous avez une conscience limitée de vous-même, de qui vous êtes. Mais si vous vous reconnectez, vous êtes connecté à votre petit je suis, mais si vous êtes connecté à votre grand je suis, à ce moment-là, quand vous êtes connecté à votre grand je suis, vous avez une conscience vraiment que votre nature profonde, c'est la richesse. Vous êtes... Vous êtes fait pour vivre... Votre nature même fait que, en tant qu'être humain, vous êtes fait pour vivre dans la richesse et la prospérité. C'est dans vos veines. C'est déjà dans votre vibration. C'est juste que cette vibration, elle n'a pas été activée. Donc, vous courez après l'argent. Vous courez après la prospérité de votre entreprise. Mais si vous... vous, vous comment dire euh, Vous avez déjà... On vous a, Dans pas mal de... de Vidéo spirituelle, on vous dit, ben oui, vous êtes abondance, c'est votre nature profonde, euh, tout simplement parce que vous existez. Ben, en fait, c'est bon de le savoir, mais justement, j'ai créé le programme 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité, pour que ces notions, justement, de cette grandeur que, waouh, je suis prospérité, je suis richesse, en fait, la vibration de la richesse et la vibration de la prospérité est déjà en nous, c'est déjà en vous. C'est pas quelque chose qu'il faut créer, c'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, c'est pas un but à atteindre, c'est déjà en vous, vous êtes déjà propriétaire de cette vibration de la prospérité et de la richesse. Mais en sachant que tout ce que vous vibrez, vous allez le vivre, la question ici en fait, et c'est ça le plus important, c'est de dire comment faire pour de... Vivre, faire vraiment vibrer ce qui est déjà en vous comment faire vibrer cette vibration de la prospérité et de la richesse puisque c'est déjà en vous depuis votre existence ça veut dire que depuis votre enfance la prospérité la richesse a déjà fait partie de vous l'argent a déjà fait partie de vous, elle a déjà fait partie de votre vibration aujourd'hui la richesse et la prospérité fait toujours partie de vous c'est toujours votre vibration bienvenue muriel et frédéric mais demain après demain cette vibration de la richesse et la prospérité ne vous quittera pas plus parce que c'est en vous c'est ce qui vous constitue mais quand on comprend ça la question c'est comment faire pour véritablement activer activer cette vibration et faire en sorte de vraiment s'aligner de se brancher à cette information pour dire ok, je me, je, je me réactive je, je change ma structure identitaire pour me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi j'ai conscience que je suis abondance alors si je suis abondance quelle est l'attitude que je suis censée avoir comment je dois ressentir ma vie au quotidien si je suis abondance si je suis la richesse et que la richesse vibre déjà en moi, comment, quel, si je le suis déjà, quelle décision je prends aujourd'hui Comment je vois le monde Comment je vais discuter avec cette personne si je suis déjà riche, je suis déjà prospère et c'est déjà en moi C'est en ce sens, quand vous allez vous connecter à cette information-là et que vous allez l'intégrer pleinement en vous, que vous allez ressentir intensément que vous êtes déjà cette. Que vous êtes propriétaire de ce sentiment de richesse et que vous êtes riche et prospère que vous allez vous sentir en sécurité et c'est dans cet espace de sécurité que vous n'avez plus besoin de courir après l'argent vous avez juste besoin d'activer cette vibration et quand cette vibration elle est activée naturellement vous allez attirer les clients à vous et donc l'argent à vous et donc c'est justement quand vous auriez fait cette mécanique là que vous pourriez quitter votre poste vous pourrez partir en vacances vous auriez la disponibilité pour accueillir un homme disponible et prêt à vous aimer parce que vous votre priorité reste toujours cette ambition professionnelle mais vous n'auriez plus la même énergie vous n'auriez plus la même dynamique et puis vous auriez installé en vous un état de sécurité assez pour vous sentir en confiance dans le fait que la prospérité est là, la richesse est là. Vous êtes active dans votre travail, bien sûr, mais vous allez orienter vos actions vers un espace où ça va être beaucoup plus productif, qui va s'aligner à votre vibration. C'est super. Et là, à ce moment-là, il y a une vraie disponibilité à l'intérieur de vous parce que vous êtes tranquille, tout va bien. La richesse est là, la prospérité est là, les gens viennent vers vous. Et ça, c'est quelque chose que, que vous avez besoin d'activer. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme 28 jours pour rétablir la sécurité. D'abord, la prospérité, ensuite. En fait, votre, le premier objectif, ce sera de sortir de cet état d'insécurité pour établir la sécurité et ensuite reprogrammer votre subconscient des codes de la prospérité. Et après, vous allez dire j'ai envie d'avoir une ambition professionnelle et c'est super et c'est important pour moi. Autant que j'ai envie de rencontrer quelqu'un et c'est important pour moi. Et je peux vivre les deux choses en même temps parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Je peux vivre les, les deux choses en même temps parce que je, je ne perds rien en fait. Je gagne tout. Je gagne tout. Et ça va vous demander vraiment de vous occuper de prendre en charge véritablement cet espace d'insécurité dans lequel vous êtes et de déprogrammer ça vraiment et je vous en parle en connaissance de cause donc je veux parler un petit peu du programme que je propose du coup parce qu'on commence mardi prochain c'est là là là donc si ça vous parle si là vous dites bon là il est temps pour moi là de me dégager vraiment euh, me donner les moyens d'avoir un réel espace pour rencontrer un homme disponible, de vivre le grand amour, voilà, et de, vous avez envie de sortir du service et du sacrifice, de la prospérité de votre rêve, d'accord Donc moi je vous incite vraiment à participer à ce programme parce que c'est vraiment un programme d'intégration. Beaucoup de thérapeutes ou de coachs vont vous amener à la prise de conscience de vos blocages, mais savoir vos blocages pas ça qui va faire transformer les choses savoir ça aide avoir conscience euh, de vos blocages ça aide mais vous avez besoin de d'intégrer dans vos cellules une nouvelle information et cette intégration elle est indispensable et cette intégration nécessite une méthode justement euh, pour pouvoir faire ça pas à pas et donc euh, c ce programme est essentiellement pratique vous allez avoir des exercices pratiques tous les jours justement pour que petit à petit et progressivement vous allez mettre euh, la sécurité en place la prospérité en place et cette conscience illimitée en place et puis vous allez aussi mettre la notion du recevoir c'est ce que vous allez aussi travailler parce que ça c'est hyper important c'est important d'ouvrir cet espace du recevoir pour que vous puissiez inverser l'équation dans lequel vous êtes comme je vous ai dit tout à l'heure et puis aussi il y a une notion de, de à un moment donné de en fait ça se fait naturellement parce que vous allez vous sentir inspiré dans cet espace pour exprimer votre art librement donc c'est génial vous voyez donc pour revenir à, à notre programme c'est essentiellement pratique vous allez pratiquer tous les jours matin midi soir 5 à 10 minutes voilà c'est pas non plus too much hein, mais vous avez besoin de de porter de l'attention dans ce programme si vous désirez vraiment un changement euh, il va y avoir huit coachings euh, collectifs, c'est à dire qu'on va se voir le mardi à 19h et le vendredi à 13h de façon à ce que je puisse vous transmettre certaines notions euh, et aussi qu'on puisse faire les exercices qui sont soit des méditations intégratives soit vous allez apprendre à faire des, des exercices de présence donc vous allez voir progressivement comment vous allez vous laisser porter vous allez vous laisser porter. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous allez sortir de ce programme dans un autre état d'esprit, dans un autre état d'être, euh, véritablement. Parce que vous allez vous connecter à votre grand je suis, à, votre, à la conscience, à la présence, à qui vous êtes vraiment. On parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi. Mais en réalité, ça nous demande, c'est juste une question de je suis séparé de qui je suis vraiment. Donc, ce programme vous y amène. Voilà. Euh, il y a des replays pour ceux qui sont absents. Voilà. On commence le 18, le mardi 18 avril. Et c'est jusqu'au 16 mai. Donc, vous avez envie d'avoir des infos complémentaires. N'hésitez pas à aller dans ma bio. Parce que le lien est dans ma bio. Euh, J'ai aussi... Euh, Est-ce que c'est ajusté que je pose ça Non. Bon, ben ok. Je ne pose pas. Ok. Voilà, donc si vous avez des questions, j'espère que ce... En quelques mots, ce live, en quelques mots, pour résumer, et hey, coucou Fanny, j'espère que je suis claire en fait, c'est ce que je suis... Je suis toute seule ici, euh, en quelques mots, juste... Je ne sais pas si vous pouvez aussi peut-être m'écrire ce que vous avez compris de ce que je vous ai transmis là, ce qui vous a parlé. Mais en quelques mots, pour résumer, ce n'est pas vos ambitions de réussite professionnelle ce n'est pas votre désir d'accéder à la prospérité à la richesse illimitée qui pose problème au fait de rencontrer de faire la bonne rencontre ce qui fait que qui fait que il est difficile pour vous de rencontrer un homme disponible c'est parce qu'il y a une indisponibilité chez vous quelque part inconsciemment vous mettez euh, un espace de protection parce que vous avez des priorités là je mets l'accent sur la priorité professionnelle et donc ça vous laisse l'espace de, de, de continuer votre ambition voilà donc si vous avez envie de rencontrer quelqu'un le blocage qu'il faut faire sauter c'est le sentiment d'insécurité qui est à la source qui fait que vous ne pouvez pas décrocher de votre vie professionnelle et qui fait que ben c'est compliqué pour vous d'être disponible c'est ça qu'il faut faut sortir de ce sentiment d'insécurité pour rétablir la sécurité et réencoder en vous reprogrammer votre conscient avec les codes de la prospérité pour que la prospérité puisse se vivre non pas dans un échange proportionnel de je donne et je reçois ou je donne beaucoup et je reçois peu vous échangez votre temps votre énergie contre de l'argent mais vous allez avoir cette accessibilité à la, à la à la prospérité dans une dimension bien plus haute et bien plus élevée, dans une dimension illimitée qui va vous demander de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment où vous allez activer justement la puissance de votre pouvoir créateur la puissance de votre pouvoir d'attraction dans cet espace là vous, vous avez le pouvoir de le faire donc ça va demander justement de de de faire ce shift pour que vous puissiez vivre ensuite la prospérité en inversant cette équation et vous allez donner bien sûr c'est important et par contre vous allez recevoir davantage voilà. mais ça demande ce que je vous dis là c'est du blabla c'est intéressant mais c'est rien en fait c'est pas ça qui va vous faire changer votre vie ce qui va faire que vous allez vivre une transformation c'est que vous allez participer au programme pour intégrer intégrer les notions qu'on vient de dire là. Ok, je vais intégrer la sécurité dans ma vie aujourd'hui pour pouvoir m'autoriser pleinement, par amour pour moi, à aussi vivre un, le grand amour. Et à attirer un homme qui soit disponible, dans lequel mon cœur est disponible, parce que si je m'absente de mon poste au travail, tout va bien, tout est là, tout fonctionne toujours. Vous avez activé cette vibration de la prospérité qui reste vivante, que vous soyez présent ou pas. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. <rire> pour résumer. Donc, si vous voulez participer au programme, n'hésitez pas à aller voir le lien dans ma bio. Vous avez des questions, posez-les-moi. Pour ceux qui ont fait la masterclass, par exemple Fanny, euh, il reste encore des places pour euh, le cadeau du coaching que j'ai fait exceptionnellement pour les participants. Donc, n'hésite pas à en profiter. Voilà. <rire> je, je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous j'espère que ce live vous a apporté des éléments qui, qui vous permettront vraiment de, de prendre soin de vos rêves de prendre soin de ce qui est important pour vous je reste à votre disposition bien sûr donc n'hésitez pas si vous regardez le replay de mettre un like parce que ça me fait toujours plaisir de savoir que vous passez par là si ça, cette, ce live vous a parlé n'hésitez ben, pas à la partager aussi et puis mettez moi un commentaire de ce qui vous a parlé parce que c'est toujours joyeux pour moi de, de savoir que vous êtes passés par là. <rire> Je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous mes amis. A bientôt.